Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à votre indépendance financière grâce à la location saisonnière ou la colocation dans l'investissement immobilier locatif. C'est une session spéciale ce soir, ce webinaire, on va parler de la colocation purement et de la location courte durée ou de la location saisonnière avec mon ami Stéphane, mais avant juste de commencer, on va faire un petit sondage. Quand même 50% à peu près de personnes ici louent leurs biens en location classique. Il y en a 16% qui font de la colocation et que 5% qui font de la location saisonnière et il y en a quand même 30% qui font du mixte. Superbe, bravo et bienvenue à vous tous. Je vais arrêter le partage. Alors, pourquoi cette thématique? Pourquoi la colocation et la location saisonnière? Pourquoi Parce que vous savez qu'on fait pas mal de séminaires euh, tous les ans, on, on a des clubs, on a des personnes qu'on accompagne tout au long euh, pour l'indépendance financière. Ils reviennent toujours avec la même excuse. Dany, le prix de l'immobilier est en train de grimper de dingue. Euh, Dany, c'est trop… Presque impossible d'avoir des rendements de 10%, comme tu nous enseignes un petit peu euh, au niveau investissement immobilier dans, dans tes séminaires. C'est vrai, je, pourrais, je, peux, je peux vous l'accorder, mais vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe actuellement? Euh, Post-Covid, on a imprimé énormément d'argent pour sauver l'économie. Donc, il y a énormément d'argent disponible sur le marché et surtout, surtout qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur de laisser leur argent à la banque. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de prendre parfois toutes leurs économies et mettre des 50 d'apport. Et ils font un financement de 50 pour pouvoir acheter leur premier bien immobilier. Donc, tout le monde court vers l'immobilier, qui a toujours été une valeur sûre lors des crises. Et ce qui fait que de plus en plus, il y a des gens qui investissent à Bruxelles. Et ça devient quand même... Difficile, il faut le dire, ça devient quand même difficile de faire des rendements de 10% à Bruxelles ou dans des grandes villes. Ok? Mais j'ai toujours, euh, on, on a toujours des hauts et des bas sur le chemin de l'indépendance financière. Un de mes mentors m'a toujours expliqué en anglais, Jim Rohn, il dit, Don't wish life is easy. Il m'a dit, Nadine, ne souhaite jamais que la vie soit facile. Wish you are, you are better en anglais. Donc, ne souhaite pas que la vie soit facile, devient une meilleure personne. Et, et c'est là où on va vous passer ce message ce soir. On va devenir des meilleures personnes. Au lieu de dire, c'est difficile, c'est impossible, et donc je ne vais pas passer à l'action. Non, on va être éduqué encore plus financièrement que les autres, et on va trouver des astuces pour pouvoir avoir des rendements super élevés, au moins temporairement pour voir ce qui va se passer par la suite. Ok, Donc, pourquoi cette thématique Parce que la colocation et la location saisonnière, on appelle ça la Rolls-Royce des rendements immobiliers. Et vous allez comprendre pourquoi ce soir. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Stéphane, qui est super bon ami et fondateur de Immostart, qui lui aussi est un grand investisseur dans l'immobilier et spécialiste dans, dans le monde de la colocation, qui va être présent parmi nous ce soir et qui va nous présenter la partie colocation. Euh, et puis ensuite je vais reprendre la, la parole pour vous présenter un petit peu la location saisonnière et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire malgré que c'est un petit peu difficile pour le moment, mais il ne faut pas baisser le bras, il faut profiter de prendre de l'argent qui est imprimé, ce qu'on appelle ça le fake money, le faux argent qui est imprimé, pour acheter des vrais actifs, des vrais actifs, la pierre c'est tangible et qui nous donne des revenus passifs à vie. Vous allez me dire, Danny, oui, mais la colocation, la location saisonnière, ça demande beaucoup de temps, ce n'est pas des revenus passifs facilement. Ne vous inquiétez pas. Stéphane et moi, on va vous expliquer comment automatiser le système à la fin, d'une manière à que même en déléguant cette partie-là, vous allez quand même avoir des revenus passifs supérieurs à la, à la location classique. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter la location classique, je suis en train de dire qu'il y a des alternatives si vous n'arrivez pas à avoir des bons rendements. Stéphane, euh, est-ce que tu es parmi nous, tu nous entends super bien bah, Je t'introduis et je te laisse la parole. Alors, ben voilà, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Stéphane barry Et euh, comme l'a dit Dany, gentiment, ben voilà, je suis un, aussi dans l'investissement immobilier. J'ai lancé la société Imostar ben, pour accompagner des gens dans l'investissement immobilier. Et en effet, oh, la colocation, c'est un de mes chevals de bataille, comme on dit. Donc, euh, c'est ce qui m'a permis, moi, de vraiment décoller en immobilier et… C'est une des choses que j'essaie de partager avec les autres pour leur permettre aussi de décoller en immobilier. Euh, c'est un peu ce qui a sauvé mon premier investissement immobilier. En fait, j'avais acheté un immeuble de rapport et mon prochaine avait mal tourné. Et c'est en mettant un des appartements en colocation euh, que j'ai pu un peu sauver mon investissement et ça m'a ouvert les yeux sur la colocation. Donc maintenant, ici, euh, oui, c'est pas à jour. Mais moi, je suis un peu beaucoup plus proche des 20 entités sans compter les chambres en colocation. Donc j'ai aussi, euh, parmi ces 15 entités, j'ai quand même 4 colocations. Pour un total maintenant de 15 chambres en colocation aussi. Donc voilà, Donc j'ai 15 chambres en colocation dans 4 colocations différentes. Et, et, et moi, j'adore la colocation. Et ça vous permet d'être très dynamique. Mais maintenant, c'est vrai qu'il ben faut faire attention. Il faut faire attention aussi. Euh, ça a plus de rendement, mais on va voir ensemble 2-3 astuces, 2-3 trucs pour faire en sorte que ben voilà, si vous lancez dans une colocation, vous ayez les bonnes astuces. Et ne euh, laissez pas de vous présenter la colocation de long en large aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner deux, trois astuces, vous en parler un petit peu et, et essayer de vous apporter des petits trucs dont on ne parle pas souvent. Voilà, donc on va avoir un, un ou deux trucs dont on ne parle pas souvent pour que même les gens qui font de la colocation, qui l'ont déjà suivi, euh, sortent de là avec un truc nouveau. Voilà. Alors, aussi une raison pour laquelle on a décidé avec Dani de parler de colocation et de location saisonnière en même temps dans le même webinaire, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux. Ce sont toutes les deux des solutions à haut rendement, donc pour les gens qui veulent vraiment rentabiliser au mieux leur location. Dans les deux cas, ça permet d'aller augmenter vraiment l'utilisation de l'espace sans devoir passer par un permis d'urbanisme pour diviser l'espace. Donc, vous le savez sûrement, en Belgique, dès qu'on veut diviser un bien, on doit passer par un permis d'urbanisme. Mais ici, c'est... Ces deux stratégies-ci vous permettent justement d'avoir plusieurs personnes dans un bien sans diviser à l'urbanisme. Voilà, c'est une location à la chambre. Donc, on met plusieurs personnes dans un bien, on tire plus de loyer. Et il y a les mêmes prérequis. La plupart des colocations et des locations saisonnières, ben, c'est des locations meublées. J'ai une colocation que je loue pas meublée, mais la plupart d'entre elles, ce sont des locations meublées. Et la plupart d'entre elles, il faut vraiment les voir comme un produit, un service, une expérience qu'on donne aux gens. Que ce soit maintenant en colocation ou en location saisonnière, le but, c'est vraiment d'avoir un produit qui plaît et d'attirer des clients. On n'est plus du style, ouais, on met une chambre en, en location ou en location durée, on attend que les gens viennent. On essaie vraiment de créer quelque chose autour de ça, un produit qui ajoute de la valeur aux gens et qui attire les locataires. Alors, pour la colocation en particulier... Il y a trois étapes clés auxquelles il faut penser pour réussir sa colocation. Donc, encore une fois, une colocation, qu'est-ce que c'est Une colocation, c'est une location d'un appartement, d'une maison, d'un bien, à plusieurs personnes en même temps. Donc, on a plusieurs personnes sur un bail, c'est ça une colocation. Dès que vous avez des beaux séparés avec des petits studios, c'est autre chose, on peut faire des codes et tout, mais une colocation, c'est un bail avec un groupe de personnes qui rentrent dans l'appartement. Et c'est vraiment la manière dont vous allez gérer ça qui va changer un peu le style de colocation. Alors, dans les étapes, quand on pense à ça, il y a tout ce qui est le prix invest, tout ce qu'il faut penser avant d'acheter son bien. Puis, une fois que vous avez votre bien, il faut savoir le gérer correctement. Et la dernière étape aussi, c'est une étape qui, qui est importante en colocation et en location saisonnière aussi, on verra après, Mais il y a plus de roulements, donc il faut savoir aussi gérer les changements de locataire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois étapes clés-là. Alors, le pré-invest, il faut vraiment regarder à la localisation du bien que vous allez acheter pour mettre en colocation. Et pourquoi Parce que tout simplement, le public que vous allez cibler va définir le bien dont vous avez besoin. Donc, on va prendre des trucs tout simples. Si vous ciblez des étudiants, une maison à la campagne, ça ne va pas les intéresser. Les étudiants, vous allez avoir besoin d'une maison à côté des écoles où des étudiants viennent étudier loin de chez eux. Donc, généralement, les hautes écoles, les universités, voilà, autour des hautes écoles, des universités, il y a une forte demande d'étudiants. Et donc, savoir acheter une maison à mettre en, ou un appartement en communication, c'est intéressant. C'est ce que tout le monde fait. Donc, C'est le, le, le, le plus connu. Maintenant, on peut déjà réfléchir un peu mieux. Toutes les lignes de transport en commun qui vont à cette école sont aussi des zones sur lesquelles on peut avoir des colocations parce que les gens vont être intéressés à, aller à cette école-là. Mais pas seulement. Donc, par exemple, moi, j'ai des colocations qui ont très bien marché. On en parlera après, justement, de la période Covid, de la période post-Covid. Euh, certaines colocations euh, que j'ai ne sont pas à côté d'université, sont à côté d'autres pôles d'intérêt. Et donc, c'est important de voir, OK, à qui je veux louer Je veux louer à des étudiants, je veux louer à des jeunes actifs. Eh bien, vous n'aurez pas du tout, du tout le même besoin en termes de localisation et même, j'irai plus loin, en termes d'aménagement, en termes de comment vous avez créé votre location. Donc, pensez surtout que vous créez un produit pour une certaine cible. OK Ça, c'est le premier, premier truc à, à garder en tête. Ensuite, Bon, on n'a pas parlé de travaux et tout aujourd'hui, donc une fois que vous avez agencé votre colocation, vous l'avez meublé, il faut la gérer. Et vous verrez qu'en Belgique, on est encore euh, un peu en retard par rapport peut-être à la France sur tout ce qui est colocation. Et donc, il y a très peu d'agences spécialisées en gestion de colocation. Si vous avez envie de mettre votre bien en gestion locative, ben, c'est difficile de trouver une, une bonne agence de gestion aujourd'hui qui va gérer votre bien. Alors, la plupart, c'est une gestion par les propriétaires. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, quand on gère des locations classiques, et parfois, on n'entend pas ces locataires. Les locataires, tout va bien. Ils entretiennent leurs biens, ils font leur entretien de chaudière. Euh, Peut-être que vous les entendez une fois par an. Moi, j'ai des biens à Liège qui sont des appartements totalement normaux, euh, en location classique. Je me rappelle, j'ai un gars, je l'ai vu une fois quand il est rentré, une fois quand il est sorti, et les trois ans entre eux, ben je n'ai jamais vu. Voilà, j'ai jamais vu mon locataire parce que tout allait bien. Par contre, en colocation, il faut quand même garder le contact. C'est un groupe, il faut savoir quelle est la dynamique du groupe. Garder le contact avec vos locataires. Euh, avec les groupes WhatsApp, ça peut servir. Avoir euh, de temps en temps passer à la colocation, ça peut aussi servir. Bref, faites en sorte qu'il y ait un contact facile entre eux. Le locataire et le propriétaire pour que dès qu'il y ait un problème de gestion même interne dans la colocation ou des, des tensions dans les groupes, dans les colocations, vous en soyez averti. Après, il faut réussir à trouver la, la bonne, le bon équilibre entre euh, je suis propriétaire, je ne m'occupe pas du tout de ce qui se passe dans ma colocation, vous êtes des adultes et vous gérez, et, euh, et l'opposé qui serait euh, oui, c'est bien, je veux savoir toujours ce il ne faut pas non plus micro-ménager de, de colocation mais leur offrir des opportunités de parler entre eux et de créer un groupe. Vous verrez, une colocation de groupe marche toujours beaucoup mieux qu'une colocation où les gens ne se connaissent pas, se parlent pas, ce le sont les chambres à part. Plus vous allez réussir à créer un groupe, mieux ça va aller pour la gestion. La, la. Et alors, euh, en gestion, le gros point noir de tous les gens qui font la colocation, la grosse peur des gens qui veulent se lancer dans la colocation, c'est les chats. Donc il va falloir que vous, vous soyez clair, créer une politique claire pour gérer vos charges. Donc, euh, bon, on n'a pas le temps ici de, de discuter à fond de toutes les astuces pour gérer les charges, vous en aurez quelques-unes, mais c'est super important de savoir à l'avance, quand vous allez vous lancer dans la colocation, comment vous allez gérer vos charges. Charge comprise, charge pas comprise, et si c'est charge pas comprise, comment vous allez les gérer. Il y a plusieurs manières de, de faire ça. Moi, j'avoue, j'ai trois, uh, trois colocations avec trois méthodes différentes. J'ai une colocation où c'est charges pas du tout. C'est un groupe de gars. Ils ont pris la colocation. Ils ont pris tous les contrats à leur nom. Super facile. J'ai, euh, j'ai une colocation de cette chambre où c'est charges comprises. Donc là, je suis en train de gérer les charges derrière. Et j'ai une autre colocation où c'est euh, provision pour charges. Donc là, on va voir comment ça, mais c'est une provision pour charges. Donc en gros, à la fin de l'année, on peut ajuster les charges. Et dans, dans chaque cas, il faut gérer un peu différemment. OK, donc pensez vraiment bien euh, quand vous allez vous, vous lancer une question, discutez un peu, voyez un peu, ou tournez vous sur, pour avoir des astuces sur comment gérer les charges. Et dans une salle 2, de je vais vous en donner quelques-unes. Et un autre truc, donc quand vous allez changer de locataire, une étape clé, c'est avoir un état des lieux professionnels. Alors, je ne dis pas que vous devez faire passer un professionnel pour votre état des lieux chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort qui rentre, mais vous allez voir. Donc les gens, quand ils rentrent chez vous, surtout la première fois que vous meublez, vous louez vous votre colocation, tout, tout, tout est nickel, avoir un état des lieux correct. Et quand je dis un état des lieux correct, c'est pas deux pages qui, qui disent la cuisine est en bon état, euh, les murs sont bons, euh, la télé fonctionne. Non, c'est vraiment un, un document complet avec des photos de chaque chose et la première fois, ça vaut vraiment la peine de le faire. Pourquoi ça vaut la peine de le faire Parce que ça vous coûte de le faire une fois, de le faire vraiment une fois très très bien au début et après, vous réutilisez de toute façon le même document pour le mettre à jour. donc Ça, c'est aussi une étape qui va vous aider dans le changement de locataire parce que vous allez voir, quand le locataire part, mais vous n'allez pas tout voir tout de suite, surtout si vous utilisez une gestion euh, locative et que c'est le locataire humain qui trouve des remplaçants, et souvent vous avez très peu de vie locatif. Donc vous n'allez pas, pas pouvoir vraiment faire un état de lieu à chaque fois précis de votre chambre. Et donc c'est super important d'avoir un bel état de lieu qui est signé par les, par les gars. Et, et ça vous permet comme ça que chaque fois qu'il y en a un qui part, vous avez encore quelques semaines pour trouver tous les, tous les petits détails qui manquent vous garder sa caution pendant 15 jours. Et comme ça, vous pouvez toujours aller rechercher ça. Et vous verrez dans, dans, les, dans les astuces d'état des lieux, moi je dis toujours, on en juste après, il y a un truc qui est bien, c'est dans votre état des lieux, savoir déjà à l'avance combien ça lui coûtera s'il casse quelque chose. Voilà. Et alors, encore une fois, clair, une politique claire de remplacement de locataire. Vous dites clairement au locataire quand il rentre, comment ça se passe quand il part. Donc, euh, avoir ça bien sur papier, leur expliquer bien comment on fait pour trouver un nouveau locataire, si c'est eux qui le font, si c'est vous qui le faites, comment ça se passe sur les cautions, combien vous gardez, s'il y a des aménotés, ça, il faut généralement que ce soit très, très clair, parce que euh, vous allez voir, vous avez, les locataires vont changer beaucoup plus souvent pour location classique. Voilà. Alors, ce que Covid nous a appris, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis bien planté euh, quand Covid a commencé dans mes euh, prévisions, euh, prévisions immobilières. Comme tout le monde, je me suis dit, l'immobilier va se planter comme on le sait, l'immobilier va se planter. Les prix ont augmenté. Et alors, pour les colocations, mais moi, je me suis dit, ouf, on va prendre l'eau. ça va faire mal. Eh ben non. En fait, je me suis rendu compte que pour les colocations, ce qui a fait mal, c'est les étudiants. Il y, a, il y a eu une baisse de la demande étudiantile, mais il n'y a pas eu de baisse spécifique de la demande de jeunes actifs. Donc dans, dans les jeunes actifs, euh, au contraire, les, gens, les jeunes actifs recherchaient des colocations pour ne pas être isolés chez eux. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, moi dans, dans les colocations, ceux qui étaient avec des jeunes actifs n'ont pas bougé, j'avais une, une grosse colocation avec beaucoup d'étudiants, et bien dans cette colocation-là, euh, quasiment cette année-là, l'année année de Covid, quasiment tous mes étudiants sont partis. J'ai ouais. toujours passé par des jeunes actifs. Alors, clic. Bon. Alors, aussi, euh, je m'étais dit oui, nous, nous faisons des jardins et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu une forte de demande de jardins en location classique, mais en colocation, je n'ai pas eu une énorme demande de jardins. Donc, encore une fois, les gens ont plus envie d'un espace de vie très sympa, large. Donc, le fait d'avoir des, des espaces de vie communs à l'intérieur, aérés, grands, a été, je trouve, plus demandé que les gens qui demandaient est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a un accès à l'extérieur. Et alors, euh, bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient sur les étudiants. Euh, voilà, euh, la rentrée de 2021, ben, les étudiants sont revenus. Ici, cette année-ci, je n'ai vu mais quasiment aucune différence par rapport à la période post-Covid sur les demandes en colocation. Donc, très bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient vraiment que sur les marchés étudiantins. Mais voilà, les étudiants sont revenus. Mais je trouve que le Covid nous a quand même appris à, à réfléchir, à diversifier, à ne pas faire que de l'étudiantin. Euh, voilà, c'est comme dans tout, plus vous diversifiez vos locataires, moins vous êtes frappé euh, quand la demande n'est pas là. Et il y a des manières, euh, on en parle dans, justement, dans la formation de colocation. J'explique je aux gens, voilà, quand vous créez une colocation pour les étudiants, vous créez une colocation pour les jeunes actifs, c'est pas les mêmes prérequis. Donc, c'est aussi quelque chose, encore une fois, je reviens dessus, et je vais le répéter peut-être encore toute la fois, votre public cible. Voilà. Et alors, gros, gros, gros chose qui est intéressante, après le Covid, il y a un engouement pour le Covid, pour combattre la solitude de plus en plus de gens sont intéressés par cette notion de vivre en colline Et euh, vous voyez que maintenant, il y a des sociétés, on ne pas les cité ICOA, qui commencent à créer des, des, des colocations énormes. Euh, de, il y a même une colocation de 20 personnes à Charleroi, euh, en ICOA. C'est vraiment un mode de vie qui commence à prendre le soeur en Belgique comme en France. Donc, si vous regardez tout ce qui se passe en France, bien, ça arrive en Belgique. Les gens commencent à adorer la colocation aussi. Alors, comme promis, quelques astuces pour mieux gérer votre colocation. Encore une fois, ciblez vos locataires. Et pensez pas que aux étudiants. Pensez pas que aux jeunes actifs. Mais vous pouvez aussi penser aux gens qui passent. Euh, les jeunes travailleurs qui vont peut-être avoir besoin d'un chez-soi pendant six mois. Les expats. Ou les gens qui viennent de commencer, qui ont envie d'être quelque part, partout tout seuls, avant de partir réellement. Donc, Réfléchissez à la moyenne durée. La moyenne durée, c'est tout ce qui peut être un mois, deux mois, trois mois, mais plutôt moi, je dis entre trois mois et un an, c'est ce que j'appelle un peu la moyenne durée. Et vous allez voir que si vous ciblez les gens dans cette catégorie-là et que vous autorisez des baux de six mois, par exemple, ou même de trois mois pour les stages, eh bien, vous allez vous vous attirer un certain type de, de personnes qui, parfois, va simplement rester plus longtemps. Vous prenez un stagiaire qui est censé rester trois mois, le stage se passe bien, il trouve un boulot, et bien voilà, vous avez un locataire qui reste plus longtemps. Voilà. Alors, euh, je vous ai mis Morning, Morning Croissant, c'est un site encore pas beaucoup utilisé par les Belges, mais qui est très, très bon pour tout ce qui est moyenne durée. Donc, si vous si voulez cibler si les gens en moyenne durée, petite pépite, allez voir Morning Croissant. Vous tapez « mon croissant vous tombez dessus et euh, vous allez voir, si vous voulez, c'est un très bon site pour attirer euh, ce style de locataire. Alors, un autre truc que moi, j'aime bien, une idée qui, qui est mise comme ça récemment, c'est euh, vous avez un groupe de personnes et je vous l'ai dit, j'ai remarqué dans mes colocations, que quand les gens se connaissent, quand les gens se parlent, quand les gens font des choses entre eux, eh bien, la colocation va mieux. Il y a moins de tension, il y a moins de discussions et Étonnamment, c'est beaucoup plus facile pour que ce soit eux-mêmes qui trouvent quelqu'un pour rentrer dans leur groupe. Donc, moins de travail pour vous, pour trouver des locataires. Et donc, une des idées pour créer cet effet de groupe, si vous prenez des gens qui ne se connaissent pas, c'est de leur proposer, même par pacte de colocation, dans le règlement, on vous leur dites, « Voilà, vous avez le droit de faire un repas organisé entre vous par mois. Euh, ou par exemple, euh, un autre truc que vous pouvez faire, c'est… Euh, » ça coûte un peu pas grand chose, euh, ben, vous leur offrez un pack de quelque chose. Vous leur dites, bah, tiens, une fois par euh, tous les deux mois, euh, voilà, vous, je vous paye euh, un, 30 euros de pizza ou quelque chose comme ça. Juste pour les obliger à être entre eux. C'est un détail, vous le faites, vous le faites pas. Mais si vous avez déjà des groupes homogènes, c'est génial. Mais sinon, c'est un, une idée qui permet de créer le groupe. Alors, un autre truc, donc, je vous l'ai dit, c'est... Euh, l'état des lieux de sortie, comment faire en sorte de, de bien jouer avec des garanties locatives. Quand ils rentrent, donnez-leur directement un état des lieux, bien sûr, mais un document entretien. Donc, vous leur expliquez dans ce document comment entretenir la colocation. c'est un document tout bête. Hein. Vous leur dites mais voilà, la douche, n'oubliez pas de temps en temps de décalcariser. Mettez du vinaigre dans la cuvette de wc une fois par mois pour aussi décalcariser. N'oubliez pas de faire vitres, Vous pouvez utiliser tel type de savon sur le sol. La peinture, elle résiste à tel type de savon, des choses comme ça. Vous leur mettez tout ça dans un document. L'idée, c'est pas de leur apprendre à nettoyer. L'idée, c'est de leur donner, entre autres, un document avec des idées sur comment nettoyer. Mais dans le même document, vous leur dites bien, comment vous, vous attendez à ce que le, le bien soit à leur sortie Voilà, le bien, vous l'avez reçu propre, il doit être propre, et c'est ça que ça veut dire propre, ça veut dire pas de calcaire sur les robinets, la douche qui est propre, pas de calcaire dans le bac de douche. Bref, en leur donnant ce document-là, vous leur dites aussi les critères que vous allez utiliser lors de leur sortie. Donc, vous pensez déjà au jour où ils vont sortir, euh, comment aller faire l'état des lieux avec eux. Et donc, on va passer à un autre document que vous pouvez leur donner, c'est un document avec la liste des corps de métier à contacter. Encore une fois, vous leur donnez, vous leur dites, mais voilà, moi, je ne suis pas là, moi j'ai plusieurs biens et tout. Donc, euh, il y a une fuite, vous contactez monsieur un tel. Il y a un problème avec la chaudière, c'est monsieur un tel. Voilà. Euh, les plombs sautent, euh, vous n'arrivez pas à les remettre et tout, vous pouvez contacter telle personne qui peut venir remettre les plombs, qui peut vérifier l'électricité. <rire> donc, ça ça, ça, ça peut aussi vous sauver, vous, euh, ben, si, vous ne, si vous, vous ne voulez pas euh, trop gérer dessus. Parce que l'avantage, c'est que derrière ça, vous avez des personnes de confiance qui vont aller dans votre bien et vous ne risquez pas, à ce qu'ils appellent n'importe qui, à avoir une facture à payer plus élevée, surtout si vous, vous mettez en gestion locative, parfois euh, les agences de gestion, elles ont des listes de, de corps de métier, mais c'est parfois le prix plein. Si c'est vos corps de métier, ça peut être super intéressant. Alors, je vous ai dit un des points noirs des colocations qui fait peur à tout le monde, c'est les charges, donc il faut savoir contrôler les charges. Alors, des petits titres, des trucs titres tout ça. Tout c'est-à-dire que vous pouvez à distance toujours savoir comment ils utilisent le thermostat. Ça, c'est pas mal du tout pour voir les abus. Parce qu'il y a souvent des abus sur le chauffage. C'est un peu ce qui fait peur. Euh, D'ailleurs, vous avez l'autre, la, la, les vannes de radiateurs bloquées. On va, dans la catégorie chauffage aussi, vous, avez, vous pouvez bloquer vos vannes de radiateurs. Donc, les vannes thermostatiques, il y a moyen de les bloquer un peu pour qu'elles ne puissent pas aller à fond. Un autre truc, c'est les compteurs de passage pour Même si vous décidez de ne pas faire les charges, euh, les charges comprises, vous pouvez leur dire combien chacun a consommé par rapport à eux. Et si vous le faites, il faut leur donner des rapports. Hein. Une fois tous les trois mois, vous leur envoyez un email à tous. Tiens, la consommation, ça a été comme ça, euh, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4 sur l'eau. Ça leur donne une idée de qui consomme plus et ça leur permet d'être conscients euh, de, leur cons de leur propre consommation. Euh, dans deux trois trucs on... Allez, rapidement pour les j'ai pas tout mis mais euh, les WC qui fuient, ça c'est une erreur, donc faites bien attention à leur demander dès qu'un WC fuit qu'on vous le dise pour que vous puissiez aller faire réparer ça. Et alors enfin un autre truc dans les thermostats, si vous voulez pas utiliser un thermostat connecté, ça peut être cher. Un autre truc qui marche bien, ce sont des petits thermomètres, donc ça ne fait rien, ça gère rien. Des thermomètres connectés, vous pouvez en mettre un dans chaque chambre. Vous savez vous combien il fait dans leur chambre. Enfin le canard là c'est plein, je suis Marie chauffage thermostat c'est tout. Euh, je leur dis, écoutez, j'ai 25 degrés chez vous, je suis désolé, c'est bon. Ça, c'est des trucs, euh, des petits trucs qui nous permettent de gérer à distance un peu plus facilement. Et enfin, encore, gestion à distance, les contrats électroniques. Donc, moi, maintenant, je suis pas passé en, en contrat électronique. J'utilise HelloSign, chacun utilise ce qu'il veut. Mais euh, c'est très pratique parce que, comme encore une fois, vous avez plusieurs locataires qui doivent tous signer un même contrat. Eh bien, vous leur, ils, ont, ils reçoivent tous le contrat par email, ils sont tous quand il veut, sur un smartphone, sur un sort et tout, une fois que tout est signé, vous, vous avez votre message, pour vous, signé. vous avez un, un bail correctement signé, il n'y a plus qu'à l'enregistrer, c'est très facile. Et alors, le dernier petit truc que je voulais vous donner, c'est dans votre document d'état des lieux, faites directement une colonne, avec bon, le prix, bon. si ceci n'est pas propre, ou si ceci est cassé, combien ah, on va bon. le retirer de la Ils l'ont bon, déjà à l'avance, ils le signent quand ils signent l'état des lieux. Ça vous permet à la fin de l'année, quand ils partent, s'il y a quelque chose de cassé, de ne pas avoir une discussion et ça coûte autant, ça coûte autant. C'est cette ligne dans l'état des lieux, ça c'est cassé, c'est autant. Voilà, ça c'est un truc qui peut aussi vraiment vous faciliter la vie si vous décidez d'aller vers les états des lieux. Et avec tout ça, eh bien, je vais vous remercier et passer la parole à Dany pour la location saisonnière. Merci ah, si Stéphane, super, euh, super intéressant. C'est vraiment les, les points dont tu parlais… Euh... Dans, dans mes colocations, c'est cette histoire de charge. Effectivement, moi, je n'ai pas ces compteurs connectés et trucs. Souvent, je me retrouve avec une facture d'électricité, de gaz et, et d'eau super élevée. Bon, si vous n'avez pas ça quand même, vous pouvez dire aux locataires qu'à la fin de chaque année, s'il y a une surconsommation, on peut revoir les prix des charges également pour le rediviser et tout ça. Euh, mais normalement, même malgré ces surconsommations parfois, vous êtes quand même un peu rentable niveau colocation. merci pour ces pépites Stéphane on va passer un peu à la location, ce qu'on appelle de courte durée en plus Stéphane vous a donné une pépite Morning Croissant c'est ça c'est un site internet en fait que je ne connaissais pas très bien mais de plus en plus il devient très connu pour pouvoir louer votre bien à 3, entre 3 et 6 mois 3 et 9 mois euh, à, à moyenne durée, on appelle ça, et, et il y a énormément de demandes. C'est un site un peu qui est en train de monter comme, comme le site de Airbnb et d'autres sites similaires. Euh, donc, c'est quand même, c'est des pépites. Si vous avez des biens alloués en, en, en, en moyenne durée, allez sur ce site-là et, et mettez quand même votre bien en, en location, c'est super intéressant. Surtout si vous n'aimez pas cette gestion locative à courte durée euh, ou la location saisonnière. Que je, que je vais vous présenter ici. Donc, euh, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Danny Palmera, 37 ans de formation d'ingénieur dans l'aéronautique. Euh, j'ai créé ma première entreprise il y a 10 ans euh, dans le conseil et l'ingénierie euh, dans tout ce qui est domaine de l'aéronautique automobile transport. Euh, et depuis, j'ai pu embaucher quand même une soixantaine, voire 70 personnes euh, dans ma structure. Et tous les bénéfices que fait cette entreprise, euh, pour optimiser fiscalement, j'ai investi cet argent-là dans, dans des immeubles de rapport à Bruxelles. Donc, je possède euh, une dizaine d'immeubles de rapport aujourd'hui euh, à plus de 70 unités locatives qui m'a permis d'atteindre une certaine liberté financière. Et depuis que j'ai atteint cette liberté financière, j'ai créé et co-créé et, et, et, euh, et co-fondé plusieurs entreprises euh, dont je suis administrateur dans certains, parmi lesquels. BNB hoster, donc c'est une société de conciergerie euh, qui gère les biens immobiliers en location courte durée ou en location saisonnière. OK, comment ça s'est arrivé? C'est parmi mes 70 unités, j'ai commencé à mettre quelques-unes en location saisonnière ou via le Airbnb et, et j'ai vite fait compris que voilà, faire moi-même le ménage, répondre aux voyageurs, euh, faire les remises de clés, euh, les, les reprises des clés, euh, la blanchisserie, tout ça, ça prend énormément de temps. Et surtout, je n'avais pas ce qu'on appelle le « peace of mind ». Donc, j'avais cette frustration, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire ?» euh, J'ai créé une conciergerie. Je me suis dit « tiens, je vais créer une conciergerie euh, et puis voilà, je gère quelques biens, 5, 10 biens euh, à côté qui me permet d'embaucher deux, deux personnes, par exemple à temps plein, qui en parallèle, ils gèrent mes propres biens gratuitement. Et puis, avec mes compétences niveau marketing et sales, j'ai quand même, en un an et demi, j'ai pu quand même signer plus d'une soixantaine de deals, des soixantaines de propriétaires qui m'ont donné les clés de leur appartement ou de leurs immeubles pour gérer tout de A à Z. Donc, c'est là où j'ai commencé un peu à automatiser euh, cette partie de location saisonnière et qui m'a permis euh, aujourd'hui d'avoir énormément de connaissances sur la partie location courte durée. Euh, et donc, depuis deux ans, en plus de ça, j'organise des séminaires et des conférences et j'ai un club privé dans lequel j'accompagne des personnes entre 3 à 7 ans pour accumuler de l'argent, créer des entreprises, défiscaliser et investir cet argent dans des immeubles de rapport qui leur permettent d'avoir des multiples sources de revenus passifs et qui peuvent atteindre la liberté financière entre 3 à 7 ans. Donc, euh, ici, je vais vous parler un petit peu d'études de marché. Qu'est-ce qui se passe depuis? Donc, je suis ça depuis 2012 même. Donc, depuis 2012, j'ai voulu arrêter un peu le graphique à 2016. Donc, depuis 2012 jusqu'à 2019, on peut dire, on a multiplié x 5 le nombre de tourisme et l'évolution de nuitée en Airbnb à Bruxelles. Donc, pour vous dire un petit peu que, que depuis la création de Airbnb, ça a favorisé quand même le tourisme et il y a de plus en plus des gens qui voyagent grâce à ce Airbnb. Et il faut savoir que juste 2015, avant 2016, on était à peu près à 6 millions et demi. 2016, vous savez, il y a eu des attentats à Bruxelles. Ça a baissé drastiquement. Et puis, depuis 2016 jusqu'à 2019, quand même, on voit qu'il qu y a énormément de nuitées euh, euh, à Bruxelles. Là, c'est les, euh, les statistiques qui viennent de Visit.Bruxelles. Euh, et donc, évidemment, je n'ai pas encore les données 2020, mais on le sait très bien que 2020… C'était une année quand même catastrophique pour tout ce qui est euh, du saisonnier ou du, du vacancier. Mais il y a eu pas mal de personnes qui sont déplacées de d'autres régions de la Belgique ou localement pour venir quand même à Bruxelles, mais moins de voyages. Donc, il dit qu'il y a une baisse drastique au niveau de la location saisonnière. Mais le directeur général de Visite Bruxelles, Patrick Bonting, euh, ils, ils sont en train de travailler avec une chouette équipe ici à Bruxelles et en Belgique pour pouvoir quand même repasser la barre de 10 millions de nuitées en 2022. Et on le voit, parce que je gère une société de conciergerie, donc on reprend pas mal de, de biens immobiliers depuis la reprise, et on voit que c'est booming, de nouveau, la, la location saisonnière, c'est booming, et autant plus qu'il y a moins de gens, parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le Covid bah, moi, je faisais partie, ben, j'ai transformé mes biens en location saisonnière, en colocation ou en location classique. Et donc, il y a de moins en moins de biens sur le marché et donc moins de concurrence. Donc, celui qui met son bien maintenant pendant les deux premières années, euh, là, je pense qu'il va surfer sur une belle vague parce que les nuités reprennent et vous allez pouvoir… Euh, je veux dire générer pas mal de revenus grâce à vos locations et de nuitées ou locations saisonnières. Donc, il y a trois étapes pour réussir une location de courte durée. Ok, Stéphane vous a parlé des trois étapes pour réussir une colocation. Je vais parler des trois étapes pour réussir une location saisonnière. Pourquoi Parce que je suis dedans. Ok, je l'ai déjà fait. J'ai des colocations. J'ai énormément de biens en location saisonnière avant. Donc, je connais comment ça fonctionne et surtout, je gère des centaines de biens pour d'autres propriétaires. Donc, je commence quand même à voir des tendances qui se passent à Bruxelles et je vais les partager avec. Donc, pour réussir quand même une location saisonnière, on est un pays fédéral. On doit passer par trois grandes étapes. La première étape, c'est l'étape on appelle ça la commune. Donc, la pré-location avant la location, c'est l'étape de la commune. Il faut résoudre cette équation. Ensuite, il y a l'étape... Euh, Louer le bien en lui-même, donc on doit le préparer correctement, mettre une annonce, répondre aux voyageurs, assurer la sécurité pour les locataires, rendre, comme il l'a dit Stéphane, une expérience, rendre la location comme une expérience unique pour ses locataires, qu'ils puissent apprécier et surtout mettre des avis positifs. Et ensuite, la troisième étape qui est au niveau régional et fédéral. Donc, il faut savoir qu'il y a des taxes de partout qui viennent sur cette location dite courte durée qu'il faut maîtriser. Donc, on va parler un peu de la commune, de la région, qu'est-ce qu'il faut faire et de la partie fédérale, comment déclarer euh, ces impôts. Donc, on va commencer par la première partie qui est la partie vraiment la plus chiante en fait et, et d'ailleurs Airbnb a attaqué les grandes villes comme Paris, Berlin, Barcelone et Bruxelles parmi lesquelles. Et elle a gagné la première instance au tribunal en disant que vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher les gens de louer en location classique. Mais on peut comprendre parce que dans la commune, il y a le service population qui, son rôle, c'est de pouvoir louer à des Bruxellois ou louer à des, à des Belges, en fait, dans la commune précise, louer des biens et assurer qu'il y ait du logement pour des gens. Donc, ça, c'est le service population, c'est son objectif principal. Il y a, il y a un autre service qui qu'appelle l'urbanisme. Son objectif, c'est qu'il euh, n'y a pas de marchands de sommeil, qu'il n'y a pas des, des gens fous qui construisent sans prendre des permis et, et respecter un peu les façades, les trucs. Donc, ça, c'est le service d'urbanisme. Mais au niveau de la population, le service de la population, son objectif, c'est de trouver du logement pour les gens. Dans des grandes villes comme Paris, Barcelone, Berlin, Bruxelles, euh, vous vous rendez compte que vu que c'est le pays numéro un cosmopolite où il y a énormément d'Européens, de, c'est la capitale de l'Europe, donc il y a énormément de gens qui voyagent à Bruxelles et donc de plus en plus il y a eu énormément de Airbnb, de locations saisonnières de courte durée et donc la commune en question elle ne pouvait plus loger ses propres gens ou le prix des, des loyers devient exorbitant. Donc c'est vraiment une problématique à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, tiens, on va, mettre, euh, on va mettre des bâtons dans les roues pour empêcher les gens de le faire facilement ou pour ceux qui veulent le faire, ben, au moins qu'ils passent par 10 étapes pour pouvoir louer leur bien. La première, c'est remplir un formulaire de déclaration de deux pages vraiment chiant, mais bon, ça vous prend une demi-heure pour le remplir. Il faut le faire, c'est la première étape. La deuxième étape, avoir un rapport de pompier comme quoi euh, S'il y a un incendie, ben les gens peuvent sortir en fait pour s'assurer au niveau de la sécurité. Donc voilà, vous voyez comment ils vous obligent à faire énormément de choses avant de demander l'autorisation. La troisième étape, c'est vérifier que vous n'avez pas quand même euh, des infractions urbanistiques. Vous n'êtes pas en train d'une maison unifamiliale, la diviser en 5-6 logements et vous êtes en train de louer en Airbnb parce que vous allez exposer les, euh, euh, la renta niveau euh, bénéfice, niveau, niveau cash flow. Et voilà. Donc ça c'est la troisième étape. Demandez à la copropriété l'autorisation. Donc si vous avez un appartement dans une, dans un grand immeuble, il faudra lui leur demander un écrit quand même à l'avance et le ramener à la commune. Donc une liste de 10 documents à leur fournir à la commune pour qu'elle puisse dire OK, j'autorise la location saisonnière ou je n'autorise pas. Cinquièmement, ils doivent vérifier quand même. Vous devez ramener un extrait de casier judiciaire pour vérifier que vous n'êtes pas un homme bizarre qui va peut-être violenter les personnes qui viennent chez vous ou, euh, ou violer carrément. Donc, il faut s'assurer que vous avez un casier judiciaire vierge à ce niveau-là. Donc, vous voyez comment ils mettent des étapes un peu difficiles. Ils vous demandent un contrat d'assurance en plus en responsabilité civile s'il y a un des locataires qui tombe dans votre logement ou il se blesse. Ou un truc. En plus de ça, si vous n'êtes pas propriétaire du bien, vous louez… Vous devez avoir l'autorisation de votre propriétaire de sous-louer, d'ailleurs, et en Airbnb. Ça doit être écrit, donc ce qui est parfois un peu problématique. Vous devez faire des plans à échelle 1 10e, donc Ça nécessite quand même un architecte qui dessine sur AutoCAD. Et plutôt, ils vont vous demander de nous montrer l'annonce exacte avec les photos, qu'est-ce que vous avez écrit. Et ensuite, après avoir donné ces dix documents à la commune, la commune elle va regarder son quota, par exemple, à 1000 Bruxelles, Vu qu'il y a énormément de Airbnb, bah, ils vont dire, écoutez, non stop, on a atteint le quota, même si vous remplissez les 10 points, bah, on ne vous autorise pas parce qu'il n'y a plus presque de, loge de logement pour les gens. Donc, vous voyez, c'est l'étape en fait, partout où vous êtes, dans quelle région, euh, truc, mais vous vous rendez compte, si vous êtes dans la région Wallonne, c'est moins regardant. Si vous êtes dans la région Flandre, c'est moins regardant que si vous êtes à 1000 bruxelles Et si vous êtes à, à, à, à Bruxelles, il y a des communes plus faciles que d'autres. Par exemple, si vous investissez à 1000 Bruxelles en plein centre, ça devient quand même de plus en plus difficile d'avoir cette approbation. Donc moi, je vous invite un peu quand même à faire les choses dans les règles. Maintenant, je ne le cache pas, moi, je suis un prestataire de service. Les 60 appartements que j'ai gérés, il n'y a personne qui est passé par cette étape. Je ne suis pas en train de vous dire « ne le faites pas ». Je suis en train de vous dire « si vous voulez faire les choses bien, faites ça ». Mais les 60 biens que je gérais, alors que c'était le rôle du propriétaire de faire ça, personne ne passait par ça parce que ça demandait énormément de temps et d'énergie. Donc, ça, c'est au niveau euh, étape euh, pré-investissement. Maintenant, on va rentrer un peu dans la partie location. Location, donc selon les données extraites euh, de Statista et de RDNA, il y a eu en 2019 700 000 voyageurs non satisfaits quand ils ont Voyager à Bruxelles. Pourquoi Parce que, perso, moi, j'ai remarqué qu'ils deviennent de plus en plus exigeants en Airbnb plus qu'à l'hôtel. À l'hôtel, moi, quand je loue un bien, je n'exige pas énormément de choses envers les locataires. Je ne peux pas demander qu'il y ait une cuisine, je ne peux pas demander qu'il y ait des shampoings, quand même du shampoing, je ne peux pas demander qu'il y ait des sèches-cheveux ou des choses en plus. Alors que les gens qui voyagent en location courte durée, ils sont super exigeants, ils deviennent vraiment chiants et le moindre truc qu'ils demandent pour faire rembourser en fait leur truc. Donc, surtout au niveau propreté, ils veulent rentrer dans le bien à 7h du matin alors qu'il y a des autres qui sont en train de dormir encore. Donc, ils veulent négocier même parfois les prix. Euh, et surtout post-Covid, euh, l'exigence propreté, ça ne pardonne pas. Donc, si vous avez des avis négatifs par rapport à la propreté, vous allez avoir des, des, deux, trois avis par rapport à la procédure, c'est terminé. Vous allez descendre dans le rating et vous allez avoir moins de locataires. Donc, ici, dans cette partie, je, vous demande, je vais vous donner des astuces pour remplir votre agenda euh, à 85%. Donc, on a parlé de la prélocation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autorisation de la commune Maintenant, on va commencer à louer notre bien, OK, en location saisonnière. Donc, je vais vous donner 16 astuces, 16 astuces que vous faites, donc, si vous louez en Airbnb, et suivez, suivez exactement ces astuces et vous allez voir, je vous garantis qu'on avait des agendas à 95% remplis, toujours, toujours, à Bruxelles. Et peu importe la commune, OK? J'étais même surpris qu'à Molenbeek ça se louait plus que le parfois. Donc, ne vous fiez pas à, à la commune parce que sur Airbnb, ce qui compte, c'est la... Sur la carte, vous allez voir un point en rouge, localisation, et les gens regardent juste, est-ce qu'on est loin du centre ou proche du centre ben, Uc, c'est un peu plus loin du centre, ben, ça se trouve moins que si vous êtes à Molenbeek, proche du centre, par exemple, à étang noir Et donc, c'était tellement rempli, euh, Molenbeek, qu'on était quand même surpris. Quoi. Donc, ça se remplit partout à Bruxelles, mais si vous voulez augmenter le taux, si vous n'arrivez pas à avoir un taux de 100% de, de, ou 90%, voici ce qu'il faut faire. OK Suivez exactement la Les photos, les photos, les photos, c'est très important. En fait, les gens, euh, au bout de 15, 20 secondes, si les photos ne sont pas pro un petit peu, vous avez perdu. OK Même si vous n'avez pas les moyens de payer un photographe, prenez des photos avec votre Samsung, avec votre iPhone. Jouez avec les contrastes des couleurs. Les couleurs, c'est super important. Améliorer le contraste, augmenter le contraste, améliorer la vivacité des couleurs, bah, c'est quelque chose qui attire l'œil. OK quelque chose que j'adore et ça marchait à tous les coups, on a essayé ça faire, c'est 60 propriétaires, on avait, on avait acheté une seule plante chez IKEA, une seule, et en fait à chaque fois on allait chez les gens pour, pour leur faire des photos, Je, avant de mettre la nom, ben, prenait cette plante avec nous, elle, et cette plante elle était partout, au salon, dans la salle à manger, dans la chambre, dans les toilettes, c'était la même plante qu'on a bougé, mais sur toutes les photos il y avait cette plante, mais elle est aménagée différemment, avec une immunosité différente, on a remarqué que le taux de remplissage augmente parce que c'est comme ça. Si vous ne voulez pas garder une plante, mettez-la quand même sur la photo. C'est important. Les photos, c'est la première chose qui accroche le regard. La deuxième chose qui accrochera, c'est le titre, je vous assure, à isophoto, entre dire appartement de chambre au centre de Bruxelles ou magnifique logement. En plein centre ou proche de la grande place, donc c'est le même titre, c'est les mêmes photos, mais en changeant juste le titre, on avait des, des, des closing rates de dingue. Donc, soyez un peu plus créatifs, Amazing House, Magnificent, je ne sais pas quoi, euh, en plein cœur de Bruxelles, en plein cœur de forêt, voilà, des trucs comme ça. Le titre doit être accrocheur, ok Vous êtes des marketeurs, vous devez faire quelque chose qui attire. Ensuite, la langue, c'est très important. Je sais que ça prend une demi-heure pour faire une belle annonce en Airbnb et on va vous faire des annonces pendant le séminaire. On va vous expliquer comment programmer ça correctement. Mais je vous invite quand même, à même si vous ne parlez pas anglais, à utiliser Google Traduction pour faire surtout, en plus de l'annonce en français, une annonce en anglais. Juste en faisant une annonce en anglais, Normalement, 50% des gens qui viennent en Airbnb, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, ils parlent anglais. Donc déjà, vous maximisez vos chances de trucs. Okay la photo du profil, c'est très important, la photo de votre bio. Euh, l'enfant, comme la plante. Prenez un enfant, enfant de, si vous n'avez pas un enfant, prenez l'enfant de votre soeur, votre frère, prenez-le dans les bras et puis un petit smiley. Un enfant, c'est un truc de dingue, ça augmente ça augmente le taux de remplissage. Vous n'avez pas d'enfant Montez chez votre voisin. Ramenez une boîte de cheveux, je peux prendre une photo avec votre enfant. Prenez-la, mettez-la sur Facebook. Ça augmente le taux de remplissage de votre truc, croyez-moi. Donc, ça crée de la confiance. Okay Au lieu de mettre des trucs casquettes euh, ou cigares ou des, des, des lunettes de soleil, ça, c'est éviter quand même. Ça fait, soyez en mode bio, euh, euh, éco, famille, des trucs comme ça. Les gens aiment beaucoup. La description du profil, vous pouvez dans votre bio dire, moi j'aime accueillir les gens, vous allez vous sentir bien à l'aise. Voilà. Écrivez quelque chose qui vous tient à cœur, une cause humanitaire, quelque chose qui, qui augmente votre euh, truc de réservation. Dans Airbnb et dans les bookings, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une option, vous dites, tiens, je n'ai pas besoin de que les gens me demandent une pré-approbation. Ils peuvent réserver à tout moment. donc Pendant que je dors, je me lève le matin, j'ai 4-5 réservations. Okay? Si vous mettez une demande de pré-approbation, le gars, il est prêt à réserver, il a sa carte bancaire, il va faire la demande d'approbation, vous allez lui répondre le lendemain matin, lui, il n'a pas sa carte, il va traîner, hop, il, a, il va préférer faire une réservation ailleurs, une réservation instantanée, vous avez perdu. Ça, ce paramètre joue énormément. Maintenant, je peux comprendre, quand vous avez un logement, mesdames, et vous êtes dedans dans le logement et vous partagez la deuxième chambre, là, je peux comprendre que vous vous devez savoir qui loue chez vous. Mais si c'est un logement entier que vous louez, activez quand même la réservation instantanée. Croyez-moi, en, en, en 3, 4, 5 ans de Airbnb, on a rarement vu des gens bizarres à ce niveau-là. Et puis, s'il y a quelque chose de vraiment bizarre, vous pouvez annuler par la suite s'il a des avis négatifs. C'est important ce paramètre. Ne mettez pas de caution. Il y a des gens qui mettent des cautions à 1 000 euros. Eh bien, ça refroidit les gens. Okay? Meublé, simplement d'une manière simpliste, IKEA, ne mettez pas des choses de valeur. Euh, et puis voilà, ne mettez pas de caution, ça, ça favorise, euh, les gens vont réserver euh, plus facilement. N'ayez pas peur parce que des, eux aussi, ils ont des avis. Ils peuvent avoir des avis négatifs s'ils se font du bordel. Donc, ils vont faire attention à votre, à votre logement. L'aménagement intérieur, c'est très important. C'est très important. Donc, ça veut dire, réfléchissez dans chaque chambre, j'ai remarqué. Les gens mettaient un lit simple, ce n'est pas beau, mettez un lit double. Si vous n'avez pas le moyen, mettez un, un, un, un lit 1,40, si vous ne pouvez pas mettre un lit 1,60. Un euh, C'est très important d'avoir un canapé-lit niveau aménagement intérieur. Un canapé-lit augmente le taux de, de closing de dingue. Donc, au lieu d'accueillir deux personnes, s'il vient avec leur enfant ou deux enfants, ils peuvent le mettre sur le canapé-lit dans le salon. Et, et là, vous allez toucher beaucoup plus de population sur Airbnb et attirer plus de personnes chez vous. Un lit bébé, ça coûte 30 euros sur deuxième main. Quand même, aller acheter un matelas neuf, n'achetez pas un matelas usé. voilà. Mais vous achetez un nouveau truc chez IKEA, c'est 80 euros, 50 à 80 euros. Guys. OK, ça crée le coup de cœur. La propreté, ne rigolez pas avec ça. La propreté, vous devez être même dans votre annonce dit COVID safe niveau propreté. Ça veut dire euh, on a fait du super bon ménage. Maintenant, il y a des astuces pour Airbnb. Euh, pour que vous ayez un peu, euh, pour montrer aux gens qui, qui louent chez vous quand même que c'est propre. La blanchisserie, ne mettez jamais des photos avec des draps froissés. Même si vous ne voulez pas les repasser à chaque fois, mais sur la photo, s'il vous plaît, repassez vos draps. Que ça soit le plus lisse possible, comme, un aile comme une aile d'avion. Ajoutez des consommables, des petits trucs de café. Mettez une machine à café, mettez un truc, euh, Lipton Tea. Ce pas grave, à 2 euros, vous pouvez leur mettre un truc moi, je mets dans tous mes biens des, tous les événements qu'ils vont avoir toute la période de l'année. En fait, il y a une centaine d'événements à Bruxelles à voir. Il y a des gens qui viennent, ils ne savent pas quoi faire. Ben, ils prennent cette liste, ils regardent la date. Ah ben, Il y a ça, ça, ça, ça, ça cet événement. Ben, là, ils vont passer un chouette moment. Ils vont vous laisser un avis positif. Il est important que Airbnb va proposer des tarifs automatiques. N'acceptez pas ces tarifs-là. N'acceptez pas les tarifs automatiques. Mettez les tarifs plus élevés au début. Et juste si une semaine avant la, avant la date, il n'y a pas eu des réservations à ce haut tarif, vous baissez progressivement les tarifs. Vous devez être proactif et baisser euh, euh, progressivement ces tarifs d'une manière à avoir des réservations euh, une semaine ou quelques jours avant. Parfois, c'est la veille. Okay ne mettez pas directement le prix trop bas, parce que parfois, il y a des gens qui veulent absolument venir peut-être du, du, du, du 5 décembre à, 7, à 8 décembre. Ben, eux, ils sont prêts à payer le prix plein pot. Ça ne sert à rien de baisser le prix tout de suite. Laissez-le haut. En novembre, s'il n'est pas réservé, ben, vous pouvez un peu baisser les prix. Donc, croyez-moi, si vous prenez cette liste-là et vous jouez avec votre location saisonnière, vous allez remplir à 80% votre bien. Donc, on a parlé de qu'est-ce qu'il faut faire avant au niveau de la commune, qu'est-ce qu'il faut faire pendant pour remplir son taux de remplissage. Vous allez me dire, Dani, et quid des impôts Qu'est-ce que je vais faire ben, Là, au niveau des impôts, pour des taxes, il y, a, il y a deux choses. Après avoir parlé de la commune, il y a la partie région et il y a la partie fédérale. Donc, on passe à la troisième partie et post-location. Donc, quand vous louez votre bien, niveau régional, la région, que ce soit Wallonne ou Bruxelles Fiscalité, vous allez sur le site Bruxelles Fiscalité et vous faites une déclaration si vous êtes citoyen en personne physique ou si vous êtes une déclaration d'entreprise. Tous les mois, vous dites, ben, je déclare que j'ai loué 30 jours ce mois-ci euh, en septembre. Et donc, vous allez recevoir un paiement de 4 euros x 30 nuits. Ça fait 120 euros que vous allez payer à la région ce qu'on appelle une taxe d'hébergement touristique. Okay? Taxe hébergement touristique. C'est la région qui, qui la récolte, celle-là. OK? Et ensuite, une fois que vous gagnez votre argent, c'est là la grande question qu'est-ce que je fais, Dany Où est-ce que je déclare cet argent Et ben là, ça va dépendre. C'est très simple. Si vous êtes en société, tout ce qui rentre sur votre compte de Airbnb ou de Booking, c'est considéré comme chiffre d'affaires, c'est très simple, et va être frappé à l'impôt des sociétés, l'ISOC, on dit ça, à 25%. Donc, si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et vous n'avez pas d'autres frais, ben, ces 100 000 euros, on, ils vont se transformer en 100 000 euros de bénéfices. Et si vous ne faites rien avant la fin de l'année, vous allez payer 25 000 euros à l'État, et les 75 000 restent dans la société non taxés dans votre réserve. Maintenant, si vous voulez sortir cet argent de la société dans votre poche, vous allez repayer 30 de précompte mobilier là-dessus. Mais pour ceux qui ont suivi le premier séminaire et qui ont suivi notre séminaire, je vais vous expliquer comment vous ne payez plus jamais d'impôts quand vous êtes en société. Okay Même, vous pouvez sortir l'argent sans être imposé dessus. Donc, il y a plein d'astuces et de conseils à ce niveau-là. Maintenant, ça, c'est si vous exploitez votre bien en société. Si votre bien, vous l'exploitez en personne physique ou en privé, là, euh, il y a quatre, là, il y a quatre types de revenus, en fait, pour lesquels on va déclarer. Soit je déclare ces loyers en revenus professionnels sur ma fiche d'imposition à la fin, soit je les déclare en revenus immobiliers, soit je les déclare en revenus mobiliers, soit je les déclare en revenus divers. Il n'y en a pas d'immigrant. Donc, quand on est en privé, à chaque fois, on gagne de l'argent. Notre argent qu'on a gagné va tomber dans une de ces quatre cases professionnel, immobilier, mobilier et divers. Comment faire Je ne vais pas vous, vous compliquer les choses, mais si vous n'êtes pas professionnel de l'immobilier, je dirais, vous allez déclarer ça en revenu immobilier plus mobilier parce que vous louez des meubles avec. Okay Donc, lors du séminaire, je vais vous expliquer exactement avec des exemples compris qu'est-ce qu'il faut faire. Pour déclarer ça, Et vous allez voir, ça coûte presque rien en fait à la fin. Euh, mais vous allez me dire, Dani, mais j'ai déjà entendu parler que l'État euh, va, requalifier, va requalifier ses revenus immobiliers en revenus immobilier. Parce que quand on est en revenus immobiliers, on ne paye presque pas d'impôts Sur le revenu immobilier, on paye 15%, 15 d'impôts seulement sur une partie des loyers. Alors que si on, re, on est en revenu professionnel, ben, ça dépend combien on gagne par, par an. Plus on gagne de salaire, plus on est taxé, on peut arriver à une taxation de 50%. Donc, la plupart des gens ne veulent pas être taxés sur le revenu professionnel. Et l'État, il dit, si vous êtes professionnel, si vous faites ça en tant que professionnel, ben là, vous devez déclarer ça en tant que revenu professionnel. Et la moitié de cet argent doit partir à l'État en, en, en impôt de personnes physiques. Donc, ce qu'on appelle la requalification. OK donc, c'est ce qu'on appelle voilà, la qualification en tant que revenu professionnel. Donc, écoutez, cette question, elle me tombe toujours. Donc J'ai dû rencontrer des centaines de propriétaires. C'était toujours la question. Et Dani, si je loue en Airbnb, est-ce que je vais payer beaucoup d'impôts ben, je, je leur expliquais qu'il n'y a, a aucune règle aujourd'hui qui définit que si tu dépasses un montant, euh, tu vas payer… Les revenus, 50% d'impôts, ou si as dit bien, eh ben, tu as 10 biens, il n'y a pas une règle extraite. Et si vous ne croyez pas, je peux vous ramener plein de documents fiscaux de Deloitte, Ernest Young, de BDO, qui ont parlé quand même de ça. Regardez ici, les revenus locatifs peuvent également être qualifiés de revenus professionnels, peuvent être qualifiés de revenus professionnels, si les biens immobiliers sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle par la personne qui perçoit ces revenus, donc le loueur ou le propriétaire. OK parce qu'on peut sous-louer aussi. Ça veut dire que si c'est une situation de fait, si vous n'avez pas de salaire à côté, vous ne travaillez pas à côté, vous n'avez pas d'entreprise à côté, et vous ne faites que ça dans votre vie et vous avez énormément de biens, ces loyers peuvent être requalifiés professionnellement. Mais veuillez noter qu'il n'existe pas à ce sujet de législation claire établissant ce qui peut ou ne peut être qualifié de revenu professionnel. Okay donc, ça, c'est ce qu'on appelle la zone floue niveau fiscal où on peut tout mettre dedans. Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas une législation claire. Donc, il faut donc toujours analyser les éléments de fait. Ça veut dire, si nous, on n'est pas d'accord et, et, et, et le fiscaliste, le contrôleur, il dit non, c'est le revenu immobilier, ben, on, revenu professionnel, ben, on va partir devant le juge de fait, le juge de, de paix. Le juge, il va dire, tiens, euh, ben, on a dix critères, on va voir si tu les as dépassés tous les dix. Est-ce que tu fais des opérations de marchand de biens, achats, revente Non. Est-ce que tu t'es tu endetté à plus de 1 million d'euros Non. Est-ce que tu reçois plus de 50 000 euros Est-ce que tu reçois plus de salaire que ton… Est-ce que tu reçois plus de loyer que ton salaire Non. Est-ce que tu es au chômage et tu exerces la location saisonnière Non. Est-ce que euh, tu fais toi-même les, les propres travaux Non. Est-ce que euh, euh, tu, tu, tu, tu donnes des… Euh, des petits déjeuners et tu donnes des services en plus euh, comme si tu étais à l'hôtel pour des gens qui sont chez toi, les autres Non. Donc, il y a dix critères que le juge de paix va venir cocher une par une. Et, et ne vous inquiétez pas, si vous vous tombez non dans tous les dix critères, ben là, oui, vous avez un risque d'être requalifié. Quoi. Mais il faut savoir que je ne connais personne aujourd'hui, personne, alors je suis entouré par des grands investisseurs immobiliers, je ne connais personne qui a été requalifié de revenus immobiliers et immobiliers en revenus professionnels. OK Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, mais il faut savoir que euh, lors de, du séminaire, je vais tout vous expliquer en détail. On va même mettre une annonce ensemble, de A à Z, pour vous montrer comment je fais. Vous avez juste à noter comment le faire. Vous le faites de chez vous. Salah. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire vous-même, je ne suis pas en train de vendre mes services, mais voilà, c'est la société que j'ai créée avec mes associés, qui s'appelle BNB Hoster. Trust and Rent, parce que moi, en tant qu'investisseur, je voulais faire confiance à la société qui, qui me donnait. Donc, j'ai choisi le logo Faites confiance, ayez l'esprit tranquille et louez avec nous. Donc, vous pouvez aller voir notre site, ce qu'on fait. Je ne suis pas en train de vous dire Venez chez nous, parce que on a repris les activités depuis peu. On a eu une année difficile, on l'accorde, mais on est toujours, on est presque la seule euh, grande... Euh, société qui est restée debout à Bruxelles. La plupart ont fait faillite. Pourquoi on est resté debout? Parce que dans la société, on investi également dans l'immobilier aussi. On a des actifs dans cet immobilier et on a transformé ces locations saisonnières en locations classiques ou colocations temporairement. Maintenant, la location saisonnière est revenue, on a repris, on a repris les activités, on reprend les personnes. Donc, si ce n'est pas star guys, allez voir d'autres sociétés. Je n'ai aucun souci avec ça, je ne suis pas en train de vendre ça ce soir. Je veux que vous ayez en tête qu'au début, moi, c'était une casse-tête la gestion location saisonnière. Jusqu'à ce que j'ai dit, tiens, mais je ne veux pas me préoccuper de A à Z de tout ça. Comment je vais faire pour créer un automatisme Et c'est là où j'ai passé trois ans moi-même avec une belle équipe à automatiser le maximum possible la location euh, saisonnière qu'on pourra vous proposer. Regardez un petit peu cette belle vidéo que, que j'ai préparée pour vous. Vous avez vu la plante Ok, les amis, donc c'était une courte vidéo pour vous exposer un petit peu les services, mais allez chercher. Si vous n'êtes pas à Bruxelles et vous êtes ailleurs, il commence à y avoir des sociétés de conciergerie. Mais prenez des sociétés professionnelles qui comprennent un peu ce métier-là, qui, qui ont déjà, qui louent eux-mêmes à ce niveau-là. Ok Donc, euh, voici un peu la présentation au niveau de l'occasion saisonnière. Vous savez quoi Même lors du séminaire, vous savez ce que je vais vous proposer au lieu de juste gérer vos propres biens, je vais vous apprendre à créer une conciergerie, à automatiser une conciergerie. Pas pour perdre les pourcentages peut-être à, à une autre société de conciergerie, ou peut-être vous commencez avec une société de conciergerie, et en parallèle, dans le séminaire, je vais vous apprendre à comment créer une conciergerie vous-même. Vous prenez 5-6 logements à côté, ça vous permet d'embaucher une personne à temps plein, et cette personne à temps plein gère votre bien gratuitement et les biens des autres. Ce pas encore mieux? Ça, c'est mon truc à vous, parce que je ne suis pas dans la mentalité scarcity. Je veux qu'il y ait des conciergeries à Liège. On a énormément d'appels sur la Côte, sur Liège, sur Charleroi, des gens qui nous appellent, est-ce que vous faites de la conciergerie là-bas Pour l'instant, on ne voulait pas se déplacer là-bas. On peut déléguer ça à quelqu'un. Si vous êtes cette société référente, on pourra vous passer énormément de clients, parce qu'on est dans cette mentalité win-win aussi. OK donc, voici un peu, j'espère que la partie colocation et ces pépites en location saisonnière vous ont plu. croyez moi si vous faites ces 16 astuces pour améliorer l'annonce, vous allez remplir à 90% votre, votre logement. Donc, je vais donner la parole à, à Stéphane. On va vous proposer quelque chose, la deuxième édition de notre premier séminaire qu'on a fait en novembre, qui était un succès, il y avait plus d'une centaine de personnes sur le premier. Euh, C'est vraiment un cadeau. Stéphane, je te laisse la parole pour présenter ça, s'il te plaît. Merci, Dani. Écoutez, Dani vous l'a dit, on a fait un premier séminaire euh, Investir et réussir. Donc, le but du jeu, c'était vraiment d'aider les gens à apprendre à investir dans l'immobilier, mais surtout à ce qu'ils réussissent leur investissement dans l'immobilier. Le but, ce n'est pas de, de demander à, à tout le monde d'investir investir en immobilier, c'est-à-dire faire en sorte que vous réussissiez votre investissement immobilier, surtout pour que vous puissiez continuer et vraiment devenir un, un investisseur immobilier, réellement maîtriser l'investissement immobilier locatif et, euh, et pourquoi pas en faire un deuxième métier ou en faire justement votre véhicule pour l'indépendance financière. Alors, moi je suis super super heureux parce que le premier séminaire on a fait, on était ensemble chez Dany et on l'a fait bien entendu en virtuel, en zoom parce qu'on était en plus la Covid, ici, on va pouvoir le faire en présentiel. Alors, ça va être, ça va être vraiment génial parce qu'on va pouvoir être ensemble, partager. Bien entendu, on va suivre toutes les règles sanitaires pour que ce soit euh, un séminaire totalement euh, safe secure pour tout le monde, OK Donc, toutes les règles sanitaires seront seront seront d'application. Et alors, euh, donc, dans, dans ce séminaire, euh, le but du jeu, encore une fois, c'est mais que vous puissiez avoir une chose en particulier, tout simplement. Euh, voilà. voilà, que vous ayez du succès, plus de succès avec vos investissements qu'avec mes transitions de slide. Voilà, alors, avec Dany, on essaie vraiment de vous passer le plus de contenu possible. Donc, ici, vous allez voir, voilà, on va parler de tout ça. C'est une... Non, on va vraiment parler de tout ça, du mindset, on va parler euh, euh, des stratégies d'investissement, des biens qu'il faut choisir, on va parler euh, de quelles sont les stratégies pour la fiscalité, la, la location. tout le monde nous demande, oui, mais comment est-ce qu'on trouve des bonnes affaires bon, On va voir comment on trouve des bonnes affaires, on va voir comment il faut négocier pour avoir des bonnes affaires. On va voir aussi, vous allez voir comment on crée ces bonnes affaires. Hein euh, on parlera, oui, encore une fois, on parlera de comment réduire les frais à l'achat, si vous êtes en gestion, comment réduire les frais de gestion. Et il y aura tout un, un volet dédié à la sous-location. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On va faire un webinaire sur la sous-location avec Dani. Vous allez voir qu'il y a euh, tout plein de petites pépites et, et vraiment des manières d'investir dans l'immobilier différentes de, de simplement acheter une maison, louer une maison. Voilà. Il y a, on va parler bien sûr des travaux pour ceux qui veulent rénover. Mais voilà. Donc, la, la sous-location, ce sera tout un, un volet nouveau sur la sous-location. Je pense qu'on est les premiers à vraiment faire en Belgique un séminaire sous la sous-location. Et vous allez voir, euh, Dany a énormément de connaissances sur côté légal euh, pour le faire en société. Moi, j'ai des biens qui sont en sous-location en personne privée. Donc, c'est aussi une chose que vous devez savoir. Aussi bien, Dany que moi, on ne parle que de choses qu'on a déjà fait. Voilà. Donc euh, et, on a et, euh, et je tiens à préciser que vous êtes tous à me dire, Dany, ça devient de plus en plus d'avoir accès au crédit à la banque. Qu'est-ce que j'ai dit au début Ne souhaitez pas que la vie soit facile, devenez des meilleures personnes, éduquez-vous. La banque me fait chier, J'ai plus besoin de banque. Je paye deux mois de caution, je loue un appartement, je le sous-loue, je fais des revenus passifs. J'ai pas besoin de m'endetter. Vous avez un problème avec les dettes pour une raison religieuse ou autre, on n'a pas besoin de s'endetter. Je paye deux mois de caution, je loue un appart, je le sous-loue avec l'autorisation du propriétaire. Je fais une plus-value, j'ai des revenus passifs à vie. Quid si vous faites 3, 4, 5, 6 appartements comme ça, ou des maisons unifamiliales, ou des duplex et des triplex, Vous êtes libre financièrement sans vous endetter. C'est pas beau. Ça, c'est du nouveau du « jamais ça n'existe pas » en Belgique. On va tout vous dévoiler pendant ce séminaire. C'est de la nouveauté par rapport à la deuxième édition. On voulait vous rajouter, pour ceux qui étaient là même la première année, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Vous allez voir, c'est pas le même discours. C'est des nouveautés, des nouveaux exemples on évolue avec vous. Réussir son Airbnb, donc on, va, on va faire étape par étape, on va créer une annonce ensemble, exactement avec ce que je vous ai montré, et je vais vous apprendre quoi En plus, quoi Je vous allez créer votre conciergerie. Vous allez créer votre conciergerie, si vous le souhaitez, dans votre ville, pour que vous ne payiez pas des frais de conciergerie ailleurs, mais pour que vous deveniez aussi, avoir un véhicule qui accumule. Les, les pépites de la colocation, le mauvais bail dans la colocation peut faire vraiment mal. Stéphane va vous donner les beaux, exactement ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut l'enregistrer, qui doit signer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est le document annexe à ce bail de colocation. C'est des choses, chaque erreur, guys, vous allez me dire, Danny, je préfère du trial and error en anglais, ça veut dire tomber et puis me relever. Mais t'es sadomaso ou quoi On te donne des pépites d'or pour que tu puisses avancer et ne pas faire ces erreurs. Moi, moi, pour rien au monde, je veux faire tomber pour apprendre. C'est quoi cette tentative Ah oui, il faut un échec pour que j'apprenne. Eh ben, si je peux l'éviter, cet échec, ben, je serai plus heureux. Mais tu ne seras pas si dur que moi. Je m'en fous d'être dur et égo. Moi. Je veux faire de l'argent et réussir rapidement. Je ne veux pas retomber quand j'ai 20 000 euros, tout perdre. Et va fois comme Daniel a dit. Euh, ce séminaire-ci sera différent de l'autre parce qu'il y aura beaucoup plus de faire. C'est en présentiel vous allez faire beaucoup plus que la dernière fois. Et, euh, de, par exemple, la colocation, on fera, on fera un bail en version électronique, vous allez voir directement comment on envoie un bail, vous mettrez votre email, on fera ça ensemble, vous recevrez le bail, et vous le signerez pour voir comment ça marche. Donc, ce sera beaucoup plus pratique. Euh, une chose qu'on devra certainement faire avec Dani, c'est on vous donnera, à tous les participants à ce séminaire, on vous donnera le replay de la première édition. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y a que deux jours. On a du contenu pour cinq jours, donc on va devoir faire une présentation un peu plus rapidement pour gagner du temps et avoir du temps de discuter entre nous, de répondre à vos questions, d'aller au tableau et d'aller en profondeur dans les points qui vous intéressent. Pour ceux qui sont venus à l'autre séminaire, à la soirée VIP, si vous vous rappelez, à la soirée VIP, vous avez aussi bien Dany que moi, vous aviez des questions, hop, allez, on va au tableau et on explique, et on explique, on fait des schémas. Eh et, et ben voilà, en gros, le séminaire, ce sera comme une grosse soirée VIP de deux jours. Il y aura vraiment du contenu qui sera donné et de l'interaction entre nous. quoi. Donc, le but, c'est d'apprendre à faire. C'est pas que vous soyez assis là à recevoir des contenus, et après, dans six mois, vous n'avez pas encore fait. Vous allez commencer à faire directement là. Si vous avez des biens, eh bien, vous voulez qu'on qu fasse un test d'annonce sur votre bien à vous. On prend votre bien à vous avec les photos que vous amenez. Et on fait votre annonce à vous. On, on fait des exercices pratiques. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose qui m'a aussi manqué présentiel, être là et vraiment voir que vous accrochez, que vous avancez, que vous êtes en train de capter tout ce qu'on a à vous offrir. Je, euh, je, Stéphane, juste avant, hein, les pépites que Stéphane va vous donner pour investir sans apport, c'est toujours valable. Il va y avoir des nouveautés au niveau travaux, éclatez-vous, on n'a jamais fait un truc, il n'y a jamais un séminaire qui parle des travaux si, si poussé ce qu'on va faire. Il y a des nouveautés dans ce séminaire. Juste, juste, la partie travaux va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Et si vous rénovez énormément, des centaines de milliers d'euros. Ce que vous apprenez dans l'immobilier vaut des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Olivier, ce m'a appris ça. Et, euh, et moi, je vois un, un commentaire dans le chat. L'off market. On va aussi vous apprendre à continuer à trouver des annonces. Parce que moi, c'est une chose qui... Je sais pas toi, d'années, mais, mais j'ai trouvé quasiment tous mes biens en, en market, quoi, sur ImmoWeb, sur j'ai Un dernier immeuble de rapport que j'ai acheté, je l'ai acheté, euh, donc il était annoncé à 225, je l'ai acheté à 175, mais même à 225, je signais. Et je pas compris, il était resté trois mois euh, 3 mois sur euh, sur les annonces. quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que l'annonce n'était pas parfaite, et donc les gens n'avaient pas visité. J'étais le quatrième à visiter en trois mois. J'ai fait, ben, fait l'annonce le jour de la visite. J'ai fait mon offre le jour de la visite. Euh, et quelques jours après, l'offre était passée. Quoi. Pourquoi 175 000 Parce qu'il était là. Donc, on peut encore trouver des bonnes affaires sur Internet. Okay Alors, euh, oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'il oui, il n'y a que 30 places. Voilà. Euh, la salle est grande, mais euh, on va rester dans toutes les règles Covid. Donc, on ne peut pas... Euh, on peut pas offrir ce séminaire à plus de 30 personnes. Donc, il n'y a que 30 places. que 30 places. Et non seulement, il n'y a que 30 places, mais pour un séminaire en présentiel de deux jours avec tout ce contenu-là, on vous a fait un prix râlé pas créé. Voilà. On se dit avec Dany, on va pas non plus faire de promo Il n'y a que 30 places. On n'a pas besoin de faire énormément de promos. De, de dites. Voilà. Le prix, il est là. On l'a fait bas pour que ce soit accessible à tous. Hein, on ne voulait pas juste des hauts tickets parce qu'il n'y a que 30 places de faire un prix super élevé. Euh, donc, euh, le prix est bas, il n'y a que 30 places. Donc voilà, c'est à, à vous. Alors, euh, quelqu'un qui demande passe sanitaire, on va, on va voir exactement comment le faire au mieux. Non, ceux euh, qui viennent avec un passe sanitaire, tant mieux, c'est bien, mais ce ne sera pas obligatoire. ok. Euh, il y a une distanciation de 1,5 mètre et demi, plus voire 2 mètres. C'est pour ça qu'on a voulu faire 30 places seulement dans une salle qui, a, qui peut avoir 100 personnes facilement. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement remplir le bon de commande. Donc, Dany vous a mis le, le lien euh, dans, dans le chat. Euh, on va traiter les demandes, premier arrivée, premier servi, bien entendu. Euh, si vous n'avez pas l'argent dessus sur votre compte, de toute façon, vous pouvez directement réserver votre place unique avec un compte de 7 euros. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour le séminaire. Je suis super content de voir les. Merci. Merci Stéphane pour la présentation. Beaucoup de questions qui tombent. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, à envoyer ça à tout le monde, parce que j'ai vu qu il y a pas mal de questions au niveau des panélistes qu'on va les lire. Donc. Euh... Une question pour toi, Stéphane, de Cyril, et une autre question de Kirill, je, je la prendrai si tu veux. Cyril, il dit, on entend beaucoup à Liège que les règles se corsent pour les logements étudiants, en tout cas pour les cotes. Qu'en est-il pour les colloques d'étudiants Acheter une maison unifamiliale de quatre chambres en vue d'en faire une colloque de quatre étudiants, est-il toujours possible sans opération ou demande particulière à la commune, à la commune? Merci. Alors oui, c'est toujours possible, donc c'est toujours possible, les règles à Liège n'ont pas encore changé, on est toujours sous les règles du décret de 2018 dans la région Wallonne, donc là on parle de tout. Alors c'est vrai que la ville de Liège chasse un peu les codes, comme la ville de mons l'a fait, comme Charleroi l'a fait, il y a une certaine chasse, euh, chasse aux codes. Pourquoi Parce que, <coughs> Parce que dans l'idée du législateur, dans l'idée de l'urbanisme, le code, c'est la cage à poules. Okay le code, c'est celui qui fait juste des chambres une cuisine et qui doit qui à des étudiants euh, et qui n'apporte aucune valeur à la ville. Alors, si tu fais une colocation euh, qui, qui, qui est fin, on va dire, ben, ça leur plaît pas. Maintenant, légalement, ils ne peuvent rien faire excepté une chose, c'est que si tu fais une colocation qui n'est que pour des étudiants, okay, tu n'as que des étudiants dans la colocation, eh bien tu tombes sous la législation du bail d'étudiants. Donc là, euh, tout simplement, tu as des étudiants qui peuvent partir plus facilement. Donc le bail d'étudiants, c'est encadré par la loi et c'est beaucoup plus restrictif comme bail que le bail euh, de droit commun ou même que le bail de résidence principale. Parce que ce sont des étudiants, s'ils peuvent se trouver qu'ils ont raté leur, leur session, ils peuvent partir, il y a moins de, de délais pour partir, ils leur doivent payer euh, des indemnités s'ils partent dans le délai. Donc, l'idée, c'est très simple, c'est que tu ne loues pas que à des étudiants. Tu fais une colocation de quatre personnes, tu t'assures qu'il y en a avec quatre qui ne sont pas étudiants. Comme c'est un bail pour quatre personnes, c'est pas un bail dédié aux étudiants. Tu es tranquille et on ne peut pas t'embêter. Voilà. Yes. Merci Stéphane. Il y a une, c'est dingue, t'as pas remarqué, j'ai remarqué une chose, à chaque fois on fait un webinaire, toi et moi, il y a toujours un spectateur anonyme qui m'intrigue, qui pose des questions toujours par rapport à la fiscalité. Genre, il me dit, à 7h50, comment les revenus Airbnb sont-ils taxés Comme par hasard, c'est toujours le même, mais j'aimerais bien savoir qui c'est vraiment. Euh, je vais tout vous expliquer. J'ai expliqué comment ça va être taxé si vous êtes en société ou en privé. Mais alors, lors du séminaire, c'est là que vous allez m'exposer un petit peu euh, votre situation à Stéphane et moi. Et je vous assure, j'ai la liste des dix critères euh, il ne faut pas dépasser, au moins 5-6 de ces critères, il ne faut pas dépasser pour, pour avoir le risque d'être qualifié. Okay Donc, ce qui me ramène à la question de Kirill si je loue mensuellement mon appartement à Bruxelles par morning croissant, quels sont les impôts à payer Kirill, est-ce que tu loues meublé ou tu loues non meublé Les gens meublent, ok J'imagine, tu vas louer en meublé si c'est mensuellement. Donc, probablement, tu vois, je ne connais pas encore ta situation, mais je dirais à 90%, tu vas être en revenu immobilier plus revenu mobiliers, euh, mais encore une fois, c'est ce que je viens de dire. Pendant le séminaire, ce qu'on peut faire, c'est passer à travers cette liste de critères à ne pas dépasser une par une par rapport à ta situation, et euh, je vais te dire directement si ça commence à devenir risqué, qu'est-ce qu'il faut faire pour, parce que si tu as dépassé les cinq, six critères, tu peux faire des choses, par exemple, au lieu de gérer toi-même tout seul, tu peux Déléguer ça à une agence d'une manière à que tu gères, tu délègues cette partie-là et tu décoches une case. Et il y a énormément de choses à faire pour éviter que tu tombes euh, dans, dans la case requalification professionnelle si on vient t'embêter. Si on vient t'embêter. ok Alors, je vous invite à poser toutes vos questions qui vous viennent à l'esprit. On est là avec vous encore pendant une demi-heure euh, ou un peu moins pour répondre à toutes vos questions dans le chat. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises, euh, questions. Euh, merci pour les personnes qui viennent de souscrire, donc, au séminaire. Il n'y aura que 30 personnes. Vous allez voir, quand on dit que c'est limité à 30, c'est pas Zoom. Ça sera live sur Bruxelles, le 16 et le 17 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, donc ça, ça, ça, sera. octobre, c'est samedi, dimanche. Exactement. Donc, c'est un samedi, dimanche. On commence à 9 heures. On finit 9 heures. Et là, vous avez accès à nous, surtout les soirées. On va manger aussi. Il y aura à manger les deux jours, à boire. Et on va échanger. Il n'y aura pas d'enregistrement, il n'y aura pas de, de spectateurs anonymes entre nous. On va, on va fouiller limite tout le monde s'il a des écouteurs ou, ou, ou je ne sais pas de quelle organisation il vient. Mais si tout le monde vient avec une bonne intention, vous aurez des pépites d'or parce qu'on ne sera pas enregistré en plus. Oui, Renaud qui demande si Mais bien sûr on est là on est là si vous avez besoin qu'on discute cinq minutes en privé parce que vous avez des questions et que vous avez pas envie de partager devant le groupe il n'y a pas de problème on peut discuter c'est l'avantage du présentiel il y a des pauses et pendant les pauses on discute et il y aura ben on va tous manger ensemble donc il y aura vraiment du temps d'échange entre nous entre vous aussi entre les participants euh, bon, Adeline, elle me dit « Trop hâte de découvrir toutes ces informations au Nord. Bienvenue à toi, Adeline. Merci, bravo pour la réservation. Euh, » Il y, y a Antoine qui dit « Ardennes-BNB pour les Ardennes. Euh, » Antoine, peut-être. peut-être, C'est sa société à Antoine, peut-être. Bravo, Antoine, tu as créé ta cash cow. Euh, Mais bon, pourquoi pas. Oui, il y a énormément de petites sociétés de conciergerie qui viennent d'être créées mais vous aurez des pépites à les automatiser. Je vais vous expliquer même comment attirer des clients, c'est le plus important. Comment C'est pas attirer des clients. Vous n'allez pas harceler les clients. Les clients vont venir vous, juste lui apprendre une pépite et si votre téléphone ne sonne pas euh, minimum en trois mois, si vous n'avez pas dix nouveaux clients, vous savez quoi Je vous rembourse le, le, le séminaire. Euh... Alors, euh, je vois une question de Fatima. Fatima, donc, euh, tu demandais euh, en 2025, les chambres de colloques doivent faire minimum 12 mètres carrés. Alors, déjà aujourd'hui, si tu passes par les permis de location, si tu fais des colloques à plus de 4 chambres, tu es soumis aux permis de location. Donc, ce sont des règles. Les permis de location, ce n'est pas l'urbanisme. Hein, C'est deux choses différentes. Et donc, ce n'est pas une règle de division. Ce sont des règles de salubrité et honnêtement, les permis de location, ce n'est pas si compliqué de les avoir quand tu te dis que ce que tu veux faire, c'est mettre des logements de descente, de qualité à disposition. Et honnêtement, quand tu moins de 12 mètres carrés dans une chambre de colloque, ce n'est pas top. Et euh, si tu n'as pas de point d'eau, ce n'est pas top non plus. Bon, bon on ne peut pas y passer ouais, ça. Oui, il y a pas raison. Mais bon, voilà. Mais euh, aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Si tu moins de 4, ce n'est pas le cas. Et à moins qu'ils changent la loi, ils... Et là, il y a beaucoup de discussions. Donc, je ne sais pas, en 2025, je ne sais pas où on en sera, s'ils changent la loi, euh, s'ils décident que toutes les colloques sont soumises au permis de location ou pas. Et très certainement, s'ils font ça, déjà, tu auras une grâce de 5 ans pour tout ce qui est existant. Donc, as, on parle de 2030, quasiment dans 10 ans. Voilà. Voilà, voilà. Um... Vincent, il dit, pour avoir Merci, assisté monsieur. à un de vos séminaires, je confirme que des vraies pépites sont partagées. Merci, Vincent. Euh, yes. Renaud, il demande si on aura la possibilité de faire cinq minutes. En il est dangereux, Renaud. Renaud. Évidemment, cinq minutes, tu peux pas prendre plus de temps aussi. On va passer 20 heures ensemble, en fait, dans la même salle. On peut manger ensemble, on peut discuter de tout. Il demande comment peut-on confirmer directement notre participation. Bah, tout simplement, euh, juste le bon de commande que je vous ai envoyé. On clique dessus, vous remplissez le bon de commande, ça veut dire vous êtes inscrit. On vous expliquera ensuite. Déjà, mettez dans votre agenda le 16 et 17 octobre. C'est dans trois semaines quand même. Euh, C'est la rentrée. C'est un petit investissement, certes. Mais regardez le retour sur investissement. Si vous apprenez une chose dans, ce, dans ces deux jours, vous avez remboursé vos, vos 397 x 10. OK, guys Vous allez recevoir, parce que je vois les questions qui passent, vous allez recevoir, après vous êtes inscrit, vous recevrez un email dans les jours qui, qui suivent avec une méthode de paiement pour payer la compte et euh, plus tard, vous recevrez aussi le, comment payer le solde. Voilà. Euh, Renaud, il dit… « Salut Cyril, de mémoire, il faut distinguer colloque et co-living. Il semble que Bruxelles, que Bruxelles sert un peu les vices, il y a des règles, il y a des infos sur Google. » Tu sais nous rappeler un petit peu la différence entre colloque et co-living, Stéphane, comme ça pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Oui, alors, euh, alors colloque, coloc, une colocation, c'est un type de location. Co-living, c'est euh, un concept de vivre ensemble. Donc, co-living, ça… C'est un, un, un nom qui est beaucoup utilisé, qui est utilisé dans la presse, mais qui n'est pas encore légiféré. Donc, si vous prenez les décrets sur euh, le logement, sur qui, qui explique ce qu'est un bail de résidence principale, qui explique ce qu'est un bail d'étudiant maintenant depuis 2018, qui explique ce qu'est un bail de colocation et qui explique comment doit être fait un bail de colocation, quels sont les annexes obligatoires, quels sont les, qui, qui dit clairement que euh, pour mettre une maison, en, une unifamiliale familiale en colocation, tu, tu n'as pas besoin de permis d'urbanisme. Enfin, la loi, en gros, définit ce que c'est la colocation et donne le cadre légal de la colocation. Donc, la colocation, c'est un type de location reconnu par la loi. Comme tu as le bail, euh, le bail de résidence principale, tu as le bail de droit commun, tu as la colocation, tu as le bail d'étudiant qui est aussi défini par la loi. Donc, voilà. Le co-living, c'est ce concept de vivre ensemble, et tu peux avoir différentes manières de faire du co-living. Tu peux faire du co-living dans une grande maison unifamiliale en colocation. Euh, tu peux faire du co-living dans une grande maison où tu as euh, un logement collectif. Un logement collectif, c'est chacun à son bail. Ça peut être 7 huit chambres, 10 chambres, mais chacun à son bail. Et il y a des parties communes, mais euh, c'est réglé, c'est ré, régi légèrement différemment par la loi. Voilà. Euh, donc, donc voilà, coliving, colocation, c'est pour synonyme, mais c'est pas la même chose. Colocation, c'est encadré par la loi, c'est un type de location, et une colocation, c'est automatiquement un coliving. Tous les colivings ne sont pas des colocations, parce que coliving, c'est un concept. Et le même bail, c'est le même bail utilisé Non, non, alors, encore une fois, tu, le coliving, c'est un concept, ça ne définit pas quel bail tu as. Alors, si tu dis que c'est une colocation, il y a un bail de colocation. Donc, tu pourrais faire un co-living, en colocation, tu pourrais faire un co-living avec, par exemple, un logement collectif où chacun a un bail différent. Voilà. Donc, tu pourrais, par exemple, avoir un logement où ce sont euh, tous des trucs Airbnb et, et que, les, que ce soit organisé en co-living malgré tout. Voilà. Co-living, c'est vraiment un concept. Ce n'est pas encore légiféré comme euh, exactement, a, la loi ne définit pas ce que c'est que le co-living. Voilà. Stéphane, tu as une question. Moi, euh, Renaud, il dit, moi, j'ai signé. Félicitations, Renaud. Je ne suis pas dans la location courte durée. Pourquoi pas? Euh, une coloc m'intéresse pour le cash flow. Super. Et avoir votre avis sur du bullet. Écoute, euh, on a des avis pour partager sur le bullet. Et euh, je crois que ni Dani ni moi ne sommes grands partisans du bullet même si c'est un accélérateur de cash flow énorme, ok. Il faut savoir comment l'utiliser le bullet et quand l'utiliser. Donc c'est pas c'est pas le passe-partout, tu vois. C'est pas le ah. temps que je fais du bullet, je vais avoir plus de cash flow, je vais avancer plus rapidement. Ça dépend vraiment de ta situation, à toi. Et donc ça, si tu veux, ben, si tu t'es inscrit, on en discute. De toute façon, il y aura toute une partie sur les crédits dans le séminaire parce que c'est quand même l'argent, ça de la guerre. On va discuter du bullet. On va vous expliquer c'est quoi le crédit bullet. Donc il euh, n'y a pas de problème et on peut en, en discuter. Dans le parce que le bullet ça dépend vraiment de ta situation, est-ce que c'est le bon moment pour toi, est-ce que c'est le bon type pour toi, voilà. Voilà, voilà. Rappelez, il y a des gens peut-être qui connaissent pas ce que c'est le bullet, en fait le crédit classique, le crédit le plus contracté dans l'investissement immobilier, c'est que quand vous faites un crédit, vous remboursez par exemple disons 2000 euros tous les mois, une mensualité constante, ça c'est le truc le plus connu, mais dans cette mensualité constante, c'est divisé en deux parties. Par exemple, disons 1600 euros de capital et 400 euros des intérêts. Et l'année, le mois d'après, ça va être peut-être euh, 1650 de capital, et 350 d'intérêts. Et les intérêts, plus on, on avance dans les mois, les intérêts vont baisser. Et puis, on avance dans le mois, les capitales vont augmenter pour garder toujours une, une mensualité constante. Donc le bullet, ou ce qu'on appelle un crédit à terme fixe, dit que euh, pendant 20 ans, on va rembourser que des intérêts. Il n'y aura pas eu cette partie capital. Donc, au lieu de rembourser 2000 euros de capital, si vous prenez l'exemple de tout à l'heure, vous allez rembourser que 500 euros d'intérêt. Donc, il dit 500 euros d'intérêt. Imaginez, vous avez un loyer à 2000 euros qui rentre moins 500 seulement, vous avez un, un cash flow de 1500 tous les mois. Donc, c'est. Sur le papier, c'est juste extraordinaire. Mais le bullet, on va en parler un peu dans, dans le séminaire, il y a des moments où il faut l'utiliser. Pour des profils de personnes, avec une stratégie bien précise derrière, euh, pas systématiquement prendre de bullet, c'est dangereux. Et aussi, vous allez voir, plus vous prenez beaucoup de bullet, vous allez avoir des soucis par la suite que les banques vous suivent, en fait, avec le truc. Donc, au début, vous pouvez faire des bullet, mais si vous faites que ça, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez avoir quand même euh, des blocages pour pouvoir racheter, de vous serez toujours obligé de revendre à un moment donné pour pouvoir continuer à investir. On va en parler, il existe des trucs alternatifs, c'est-à-dire entre les deux, au lieu d'attendre 20 ans pour rembourser le capital, on peut faire une partie 30% à, à terme fixe et l'autre partie 70% à, à mensualité constante, donc si on veut jouer avec le cash flow. Mais c'est le pourquoi derrière qui compte. Et là, Cyril, on va passer pas mal de temps ensemble, à euh, regarder ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire du bullet en fait euh, Quel est ton objectif Tu vas me dire oui pour augmenter mon cash flow. Mais pourquoi après Est-ce que c'est pour investir dans un autre bien ou, ou non juste pour t'amuser avec et, et, et on va faire la simulation. Imagine, ce n'est pas un bullet le crédit, c'est un crédit classique. Est-ce que tu restes à cash flow positif ou pas Ça va changer beaucoup la donne. Donc, on va regarder ça en fonction de ton profil pendant le séminaire pour te donner une réponse claire. Qu'est-ce qu'il faut faire en sortant tu auras euh, une idée claire de ce qu'il faut faire Alors, euh, Merci à tous ceux qui sont inscrits euh, Renaud merci tu inscrit deux fois que, euh, il faudra quand même nous dire si tu, tu voulais vraiment t'inscrire deux fois pour avoir deux places euh, donc, euh, tu nous diras quoi voilà. Formule panachée oui on connaît la formule panachée yes une place super donc il dit qu'il n'y a plus de cash flow à Bruxelles mais, mais, mais c'est quand même intéressant à Bruxelles, si, si vous savez... Euh, je vais vous parler un peu de... Écoutez, ça, ça peut être un, un, un chouette module à part pour faire du cash flow à Bruxelles. Moi, je peux vous montrer, depuis 6 six, six ans et demi, j'ai investi à Bruxelles. J'ai des méga cash flow, OK On peut jouer avec les crédits, on peut jouer avec l'urbanisme un peu, on peut jouer avec pas mal de choses pour la stratégie de location aussi. Euh, sachant que si tu fais de la colocation à Bruxelles, tu es tout le temps rempli. Si toi, tu as bien la, la, la colocation, tu n'as même pas besoin de, de, de chercher. Hein. Enfin, c'est toujours rempli avec domiciliation ou sans domiciliation, tu es toujours rempli à Bruxelles. Et c'est des bons profils qui payent tous les mois. Quoi. Pas comme dans les régions un petit peu euh, comme à côté de Charleroi où il y a beaucoup des problèmes d'impayés et tout ça. Euh... Merci, merci à toi. Good. Donc, euh, merci aussi à Laurent, à Renaud, à Cyril, qui se sont inscrits en plus. Euh, bravo Adeline. Merci à vous tous. Donc, euh, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on arrive à la fin. J'espère que, que que les pépites, même si vous ne venez pas au séminaire, je veux dire, écoutez, guys, faites ce que vous avez appris ici. Vous allez avoir ces slides par la suite. On va vous les envoyer. Imprimez-les, notez-les. Et travaillez-les, améliorez vos finances. Peut-être qu'on va pas se voir ce, ce séminaire, mais peut-être dans deux ans, on est là. On est là euh, pour des euh, séminaires un peu plus poussés, si vous cherchez le truc un peu plus poussé au niveau immobilier. Sachant qu'on est là également dans ce séminaire, on peut répondre à toutes vos questions sur la sous-location. C'est un nouveau module à part qui va durer des heures pour vous montrer un peu comment négocier avec les propriétaires pour qu'ils l'acceptent à, à vous autoriser à louer, à sous-louer son bien et quel type de bail il faut il faut utiliser et comment se protéger via les locataires au cas où il y a quelque chose on va tout vous donner ces pépites c'est des choses qu'on a consulté des avocats qui ont qui nous ont coûté des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vous les livrer en, en deux heures trois heures du temps avec les templates vous avez vu on est pour ceux qui sont venus à nos séminaires vous avez tous reçu les slides vous avez reçu des pépites des fichiers Excel des des outils euh, qui vous servent euh, à, à calculer vos cash flows, rendement, le retour de, sur votre argent, euh, quel type de crédit utiliser, quel est mon de crédit, tous ces trucs-là, ce sont des outils qu'on va partager avec vous euh, également. Euh, Olivier demande, il dit pas dispo le dimanche, mais voir si je peux annuler, mais peu de chance. Bah, écoute, essaye et puis, euh, et puis sinon, ça sera une prochaine. Merci à vous tous, les amis. Euh, Stéphane a encore partagé euh, le bon de commande. Euh, et puis, euh, Olivier dit merci beaucoup, Dani et Stéphane, pour cette présentation. Merci à toi. Gratitude. Elise est présente ce soir. Super, merci à vous. Content de te voir, Elise. Euh, Renaud, bonne soirée, bonne soirée à vous tous et à très bientôt les amis sur la route de l'indépendance financière. Stéphane, je te laisse faire la conclusion et, et, et c'est parti. Écoutez, encore une fois, merci, merci d'être venu ici ce soir. Au moins, ça nous fait plaisir d'être là avec vous parce que plus on partage, plus il y a des gens pour recevoir le message, mieux c'est. On est vraiment contents. Et comme l'a dit Lani, que vous venez au séminaire, que vous ne venez pas au séminaire. On est là pour vous offrir aussi du contenu. Il y a encore deux webinaires totalement gratuits. Donc, ne ratez pas. Financement, on va parler du financement parce que c'est quand même le nerf de la guerre et on va parler justement de la sous-location. Donc, voilà, vous avez encore tout un contenu gratuit qui va arriver. Faites-nous plaisir, partagez avec vos amis si vous appréciez le contenu qu'on vous donne. Mais voilà, remerciez-nous simplement en le partageant pour que le plus de gens aussi puissent profiter au moins du contenu gratuit. Voilà, donc merci beaucoup à vous et passez une super soirée. Salut Merci Stéphane, au revoir.